Bonsoir, bonsoir, bonsoir à la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien liker, partager le direct dans tous les groupes. Voilà. Taguez moi, l'armée guinéenne, tous les soldats, l'armée guinéenne, il est temps pour vous de vous réveiller. Mamadi Doumbouya, sa politique, tout se résume sur sa sécurité. Le 5 septembre, devant le, le peuple de Guinée et la communauté internationale, pourtant le bandit Mamadou Dumbuya faisait croire aux gens que c'est l'armée qu'il l'a fédérée, que c'est l'armée qu'il a choisi. Mais aujourd'hui, pour se maintenir au pouvoir, le bandit a transformé les forces spéciales qui ont été créées pour lutter contre les terroristes, mais Mamadou Doumbouya s'est servi des forces spéciales pour venir faire souffrir tout le peuple de Guinée. Vous avez fait 11 ans avec le président Fakonde. Vous n'avez jamais vu de telles bêtises. Ce que le bandit est en train de faire déshonorer l'armée guinéenne. 42 généraux, des commandants, des colonels sont en train de créver aujourd'hui de faim par la faute de ce légionnaire. Mamadi Doumbouya. Je vous ai parlé des primes. De 1000. On parle aujourd'hui de 3000. Presque 30 millions de nos francs. Et vous les militaires. Je vous dis les petits de Mamadi Doumbouya. Ces petits insolents derrière Mamadi Doumbouya sont payés mieux que des colonels aujourd'hui, même des généraux. Mais vous êtes assis. Et Kabamba Foua Kamissi Foua Al Nyakoro, vous aussi vous ne profitez pas. L'armée guinéenne Mamadi, ses amis, les Djiba, les Amara, ses amis qui étaient en Occident, il les a fait tous rentrer. Après, on dit non, c'est le coup d'état des militaires. Regardez tous les amis de Mamadi aujourd'hui. Ils appellent à la banque centrale, l'argent sort. Ils montent des faux projets. L'argent sort des milliards. Ils sont tous en train de construire. Vous n'allez pas dire qu'un ancien dignitaire est en train de construire aujourd'hui. Tous ceux qui sont en train de construire, même les commerçants ne peuvent pas construire aujourd'hui. Rien ne marche. Tous ceux qui sont en train de construire aujourd'hui, des immeubles un peu partout, 80% ce sont les membres du CNRD. Et vous les militaires, vous êtes assis. Mon mari ils il vous avait promis combien 100% moi je vous avais dit dès le départ s'il a pu donner 25% au début c'est parce qu'il y avait beaucoup d'argent dans la caisse de l'état le président alpha condé grâce à lui on avait des réserves quand des réserves l'état avait suffisamment d'argent c'est-à-dire tous les fonctionnaires même si l'état ne faisait pas de, de recettes il pouvait payer les travailleurs pendant six mois plus de six mois les bandits sont venus piller le trésor public Ils sont en train d'endetter aujourd'hui le pays Demandez les banquiers Ils vont vous dire L'affaire des bons, vous allez comprendre Les chantiers où ils cherchent à se faire voir Je vous ai dit Celui qui va venir avec Mamadi Il aura de sérieux problèmes Il aura de sérieux problèmes Il doit être calé comme le président Alpha Condé Avec ses relations Pour sortir la Guinée du trou Mais vous, vous êtes assis Vous les militaires les petits derrière Doumbouya. Ils sont tous en train de construire aujourd'hui. Vous vous êtes assis. Allo Dumbuya. Quand Mamadi Doumbouya. Contofli na, Mato, à la sécurité. Autant d'or. Allo Dankananotamphora. Bandit, il prend le pays en otage. Alors, le président Fakone Moufa. Qu'est-ce que le bandit a pu changer? Non, on dit le président Fakone n'est pas bon. Mais qu'est-ce que le bandit a pu changer sur la vie des Guinéens? Il va se flanquer sur les chantiers du président Fakonde. Alors, c'est lui qui a. Depuis quand Mamadou Doumbouya, même pour aller à la Mecque, à Moussousama, dit bandit, a voyagé, quelqu'un qui voyage, qui n'ose même pas annoncer. Il devait partir à la Mecque, mais il a eu peur parce qu'on a dévoilé. Il ne faut pas que, oui, il va, il va être bloqué là-bas. Parce que quand tu n'es pas légitime, c'est comme ça. Moi, je vous ai dit, on a affaire à un bandit, à un gangster qui est là, appuyé par la France. hein Toi, tu viens te dire que non, non, non. Tu viens citer tout. Même les militaires, leurs conditions de vie. Les 11 ans, il n'y a jamais eu de, de pénurie. À partir du 23, 24, 25, tous les fonctionnaires, tout le monde est payé. Tout le monde était payé. Mais regardez aujourd'hui. Même celui qui profite du CNR d'aujourd'hui, il ne fait que pleurer. Parce que tu vois, beaucoup d'amis, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, en train de pleurer. Il y a ce homme à Kianaray il y a dépensé ma, ma guinée. Même nous qui sommes en Occident ici, on est obligé, avant où on, où on pouvait envoyer 100 dollars, on est obligé aujourd'hui d'envoyer 200 dollars. Même les 200 dollars aujourd'hui, ça me suit. Tu envoies 100 dollars aujourd'hui à quelqu'un en Côte d'Ivoire, il va prier pour toi, bénir pour toi. Mais en Guinée, tu envoies, on achète un sac, un sac de riz, même la personne ne peut pas payer la location. Ça à dire tout est devenu cher. Le transport, non, courage, dans la Guinée, Wallah, le Guinée est courageux. fait Non, le, le Guinée, même, son, son partenaire, c'est la galère, quoi. Souffrance. Regardez, autant de présents qu'on Fakonde. Moi, quand je suis parti, Wallah, j'avais la bouche ouverte, quoi. C'est-à-dire, je regardais les jeunes. C'est-à-dire, ils parlaient des affaires de, de 100, 100 millions, qui est presque plus de 10, 10 000 dollars, 200 millions, 300 millions, 400 millions. Moi j'ouvre la bouche comme ça j'ai dit matin. Donc, au temps du présent Fakonde là, il y a des. Tu vois des affaires. Le pays était en marche, sur la voie de l'émergence. Mais les bandits sont venus. Regardez aujourd'hui, le trésor vide. Les jeunes au chômage, 14 500 personnes à la fonction publique, des pères de famille, des responsables, on les, on les fait à soi. Même l'agent de pension, on ne les donne pas. Et Après, on est là à nous saouler, co-réfondation, co bande d'idiots qui sont là, c'est-à-dire d'ingrats. Non, mais c'est incroyable, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Et ils veulent que non, qu'on les critique pas, qu'on s'assoit. Tantôt, on nous traite de tout. Et il est payé. Vous avez gelé les comptes des anciens dignitaires. De moi, pour ceux qui connaissent Damaro, moi j'ai été, <rire> moi, ceux qui me connaissent. Ils n'ont même pas besoin d'écouter ou bien des explications où je n'ai pas besoin d'expliquer. Ils m'ont vu lorsque le RPG était au pouvoir. Hein, tout le monde était là-bas. Je suis allé. J'ai payé mon billet en cours, et retourné. Ce n'est pas le RPG. Car, voilà. Donc, euh, ces idiots qui parlent, qui passent tout leur temps en train de raconter des salades, vous, vous pensez que vous pouvez discréditer le général Il n'y a rien de la jalousie, sauf regret. Il n'y a rien de jalousie. Donc, comme je vous l'ai dit, si je voulais profiter de Mamadi Doumbouya, je vous ai déjà montré. Montrez-moi un blogueur qui avait la photo avec euh, Mamadi Doumbouya. Même les frères de Madik, c'est tout récemment, là, des profiteurs. Moi, je ne suis pas un profiteur. De, quand je veux de quelque chose, là, même si le leader est dans la galère, j'ai confiance à lui. Je me bats auprès de ce leader jusqu'à jusqu ce qu'il arrive au sommet. Mais pas de profiteur. Guinée aujourd'hui, Nanambrabo. C'est là que tu vois des pères de famille. Ils appellent quelqu'un qui a l'âge de son fils grand. à cause Ça dit, dignité. Ma bere ma aura dignité. wa ma quoi. wa aura dignité. Ceux-ci là ne sont rien sans vous. Comment un père de famille, tu peux appeler quelqu'un eh, eh, eh, eh, grand. Non, la... Franchement, la Guinée a fait ta même en aimera quoi il m'aimera un bon grand cobri rafira il a dignité à balancer quand il m'a aïti quand il m'a arrêté quand il m'a s'il veut pas te donner qu'il te laisse tranquille mais il a dignité m'a béré quoi mais il aura rafira mais c'est rare de voir ce genre de personnes aujourd'hui mener ce combat tu entends des gens eh non damaro et moi je vous ai dit hein je n'ai pas le temps pour des futilités non, Damaro, d'après les gens. Même. Vous, vous savez, moi, c'est que moi, ma page a subi, a, a subi. Les gens du CNRD. Combien de fois La dernière fois, vous avez vu ma page là. Ils ont mis un cadenas là-dessus. Nut mon savoir-faire. J'ai écrit trois fois. Vous savez combien de fois on signale, moi, ma page Que, non, que Damaro n'est plus Allez-y, YouTube, Facebook, tapez mon nom. C'est vous qui cherchez des vues. Moi, je ne fais pas l'argent sur Facebook. Je vous ai dit, je ne cherche pas des vues sur Facebook. Moi, quand je finis de parler, j'ai fini de parler. C'est vous qui prenez les propos de Damaro comme sujet. C'est pour vous dire qu'on n'est pas de la même. On n'est pas du même niveau, quoi. On n'est pas du même niveau. Vos futilités. Ah non, eh, ouais, les gens de RPG, depuis. Moi, je vous ai dit, quand tu es influenceur, les gens ne peuvent pas voir les choses de la même manière que vous. Mais tu les fais changer d'avis. Alors, moi, c'est ça. Dès le début, on a voulu qu'il y ait l'union sacrée. Et nos leaders l'ont fait. Donc moi, je suis fier de ça. C'est pas venu se flanquer ici, insulter UFDG ou insulter RPG. Qui va faire partie d'Oumbuya. Donc quand vous vous asseyez... cest dire c'est vous qui êtes perdu. C'est vous qui perdez vos temps. C'est vous qui parlez de Damaro. Mais vous faites tout. Vous voulez moi me voir en bas. Vous n'allez jamais moi me voir en bas. C'est pourquoi je le dis et je répète. Je ne suis plus dans Serena, Figuilla. Quelqu'un, tu as besoin de moi, tu m'appelles. Je suis disponible, je vais prendre. Tu as envie de me dire quelque chose, tu me dis. Mais je n'ai plus le temps. Je ne veux pas être dans un groupe de, de blogueurs. Je ne veux pas être associé. Soit, soit, soit. Aujourd'hui, ma position, c'est clair. Je suis alphaïste, confirmé, 100%. Rien ne va changer cela. Tant que le président Fakonde respire, et même s'il n'est pas dans cette vie, je vais défendre ses acquis. Voilà. Même si je suis dans. Demain, je peux me retrouver dans l'UFDG. Mais les acquis du président Fakonde, je vais toujours défendre. Il faut que cela soit clair pour tout le monde. Donc, vos n'avez là. Damaro, <rire> il, il allait voir Seloudale. Même si Elaseloudale vient demain. Vous allez me voir avec Elaseloudale. C'est quoi votre problème C'est quoi votre problème Qu'est-ce que vous voulez pour ce pays-là Si les gens ne s'entendent pas là. Vous avez vu le développement dans quel pays Il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'union. Vous avez vu ça dans quel pays Vous pensez que moi, je suis borné comme vous Vos positions de, de, de communauté là vous pensez que moi je suis dans ça Non. Voilà, que cela soit clair pour vous. Parlez comme vous voulez. Moi, ma position, c'est clair. Je ne donne pas le sujet à un blogueur sur Facebook. Vous voulez, dites ce que vous voulez. Moi, je ne, je ne prends pas mon sujet avec un blogueur aussi. Donc, franchement, je n'ai pas le temps pour vos bêtises. Parlez comme vous voulez. Vous pensez que vous pouvez moi me rabaisser vous Pensez que vous pouvez moi me rabaisser que, vous a, que Damaro, il est comme ça, c'est rentré, c'est sorti. C'est pourquoi je vous ai dit hein, tous ceux qui... C'est pourquoi je vais toujours les montrer ce que moi, je fais. Maintenant, l'argent, c'est dans ma poche. J'achète mes habits. J'envoie à mes parents comme je veux. Comme vous, c'est ce que vous voulez. Moi, je vous ai dit, j'aime vos critiques. Ça me motive. Oh, je vais pas faire comme vous. Je vais pas parler de la vie privée de quelqu'un. Je vais pas insulter les parents de quelqu'un. Quand vous venez, vous dites, « Dites, Damaro est fini. Moi, ça me donne le courage de travailler dur. Pour vous prouver le contraire. Pour vous prouver le contraire. Voilà. Donc vos conneries là. Je ne suis pas dedans. Hein? Je ne suis pas dedans. Jalousie là. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Hein? Moi je vous ai dit, hein. Aux États, je n'ai pas dit autre chose. De, je ne vais pas m'asseoir pour dire les gens de, de me donner. J'ai tellement de bonnes personnes. Tellement de bonnes personnes derrière moi. Je ne dis pas que je ne peux pas souffrir. Hein? En, L'avenir, personne ne sait. On ne dit jamais, jamais. Voilà. Mais ce que vous, vous pensez du général, vous n'allez jamais voir ça. Vous êtes juste jaloux. Voilà. Non. Montana, si tu vois que je ne les réponds même pas, je ne dis même pas leur nom, je ne vais même pas donner de valeur. Ils veulent que moi, je perde tout mon temps pour venir m'asseoir pour des clashs inutiles, futilités. Je préfère faire mon Uber dans ça. Au lieu de venir vous perdre 30 minutes, sur ça, je peux avoir 20 dollars en 30 minutes en faisant le Uber Donc, je préfère avoir 20 dollars que de venir me flanquer en train de parler de vos futilités ou de répondre. Voilà. Mais moi, mon combat contre Mamadi, je vous dis, et je le dis, je défie n'importe qui. Ce que moi, m'a proposé, aucun blogueur, on les a proposés. Voilà. Moi, c'est qu'on m'a proposé. Aucun blogueur, on l'a proposé cela. Pour que je puisse juste me taire, même pas les supporter, que je puisse me taire seulement. Donc, quand vous venez, on a yaraba, fait CNRB, et Ça c'est, on vous donne des miettes. Moi, si un blogueur veut me prouver qu'il est mieux que moi, Aura le travail que vous faites, pour que ça me donne le courage, pour que je devienne jaloux, pour travailler dur comme vous. Mais ce pas un gars t'en C'est un en train d'insulter de parents des gens, les des gens. Voilà. Donc, vous avez dit, demain on va finir, moi, je vous ai prouvé chaque semaine ce que je fais. Maintenant, chaque semaine, je vais vous montrer ce que je fais. Et même, ce que Facebook donne, ce n'est même pas dedans. Et les bonnes personnes, ce que les bonnes personnes me donnent aussi, ce n'est pas dedans. Donc, si les blogueurs, la blogueuse, là hey, comparez-vous aux Ivoiriens aux Ivoiriennes. Netan a banni nanti et compare et masseur burbe coach amonchik a banni Sara. Avant faire faire nana n'a badison. Nata, on bangisara, bannie Sara, on fait bête indérable. quand je vais finir ma maison au en Guinée, ma masseur burbe. dansa, dans ça, on peut se jalouser sur ça. Nanunga kumbi Mara, Baba kumbi Mara, aller chercher à connaître. Dire à famille naïki à se recaminer des futilités. Ahwa moi je vous ai dit de c'est dans ça maintenant. Donc, euh, essayez de comprendre. Parce que j'avais vu un grec la dernière fois. Il dit Quitte ici, toi tu es taximètre. Ah ouais, C'est pourquoi j'ai montré aussi. Ceux qui disent que nous on fait taxi là. On préfère tout ça là. Mais on ne vole pas. Ici là, tu... on ne va pas drogue. Voilà. On ne sort pas ici sur Facebook. Hey, voilà, donnez-moi. Voilà, au cotisé. Wara baiki ou cotiser ouara baiki. Non mais vous souffrez, hein? Malgré que vous faites tout ça. Damaro vient par parler de cotisation ici. Hein? Non, euh, Nambasa, il connaît, les gens savent c'est quoi Uber. Il y a Uber au Nigeria, il y a Uber un peu partout. Uber, tu utilises ta voiture comme ceux qui font le taxi là. Ça peut pas être pareil. Mais on peut faire tout dans Uber. Voilà, tu peux déposer des paquets ou tu peux déposer des hommes ou tout, voilà. Donc euh, les blogueurs guinéens, nanana, nanara, je ne suis plus dans ces rêves de de blogueurs causeré avec des blogueurs blogueuses. Si ne t'ont pas enregistré, même quand tu dis quelque chose, demain et minimum nan nan Bon voilà, c'est pourquoi je ne veux. Si c'est pas pour m'appeler pour m'appeler pour, pour dire, faire commission de quelqu'un, je ne veux plus nan figuiller des blogueurs guinéens, blogueurs blogueuses guinéens Moi y a pas si on veut on veut vraiment se rivaliser. On n'a qu'à se rivaliser pour ce qu'on gagne. Nous devenons des exemples pour les autres. Mais, Kumbiti fait exemple Mayama. Nafugia, exemple Mayama. Enregistrer Mayama. Exposer la vie des gens. famille des gens, Mayama. Donc, je vous ai dit. Donc, ne m'appelez pas pour ça. Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici. Merci à tout le monde. On est ensemble. Merci à tous ceux qui prient pour moi. Merci en tout cas tous ceux qui font des bénédictions pour nous. Grâce à vous, Dieu nous épargne des mauvaises euh, euh, personnes. Voilà. Parce que M'Remouluma, personne ne va rester, tu n'as pas d'ennemi. Voilà. Donc euh, merci euh, Karim Tas, Ibrahim Abba, merci à vous. Non, tout Moi j'ai compris. Jacques Boa, merci à vous. Euh, Dougoudougou Montana, merci à vous Ibe Lelouman, le, Barry Amadou merci à vous Amadou Djakite, moi je vous ai dit je ne réponds pas, vous me connaissez pour ceux qui me connaissent, voilà quand quelqu'un a problème, vous avez vu l'affaire de Mofasuri mais les gens n'ont pas compris, moi c'est pourquoi je vous ai dit je les ai dit il euh, y a professeur d'histoire professeur de philosophie professeur de philosophie, lui il voit dans le futur professeur d'histoire, ce qui est passé c'est ce que lui il enseigne, et les blogueurs ce qui est passé, c'est ce que eux ils parlent de ça. Et moi, je suis dans le futur. Donc, c'est la différence entre moi et les petits blogueurs. Ce qui doit arriver, moi, tout ce que j'ai dit sur Mamadou Doumbouya ici, si des gens ont confiance en moi, c'est par rapport à ça. Tout ce que j'ai dit ici sur le CNRD. Donc, l'affaire de Mof Mofasori. D'ailleurs, même, moi, mes critiques envers Mofasori, ça a aidé Mofasori encore. Il y avait le doute qui était là. Le fait que Mofasori est sorti pour jurer. Parce que ce qui nous a poussé à critiqué mon Fassori, c'est lui qui a installé ce doute en disant quoi. Euh, si Mamadi veut de l'aide, il n'a qu'à lui contacter. Il veut pas communiquer avec quelqu'un si ce n'est pas Mamadi, euh, Si ce n'est pas euh, là il m'a dit. Donc euh, si moi je suis venu pousser euh, mon Fassori à parler, je n'ai pas dit mon Fassori c'était un menteur. Je n'ai pas dit mon Fassori est comme ça. J'ai dit je ne crois pas dans le respect et tout. Si des ethnos viennent s'asseoir. Moi, je me dis, nanani, nanana. Mais, alors, il y a où, où sont -ils vous que les Soma ou bien le Bassiti quand il y a un peu a il y a il y a il y a a a mais ça va pas chez vous. Vous pensez que de façon, vous êtes limité là, vous avez peur des gens là, moi c'est comme ça. Il y a il y a il y a parce qu'il y a eh, homme de doute, je vais le critiquer. ne pas critiquer à ma manière. Bien moi, je suis à travers moi. un homme de doute. Je vais lui dire